Bien, vous allez voir comment sauvegarder un site avec une extension qui s'appelle Akeba Backup et vous allez voir comment faire votre sauvegarde avec cette extension gratuite que vous avez installée euh, sur un site Joomla. Pour cela, j'ai cliqué sur Composants Akeba Backup Puis, je clique sur Backup Now J'ai par défaut un titre qui s'est mis avec la date du jour et l'heure, on peut rajouter une description si l'on veut. Sauvegarde du jour, puis cliquez sur Backup Now. La sauvegarde est en train de se faire et bien évidemment, la vitesse de la sauvegarde est fonction de la taille de votre site internet. Voilà, la sauvegarde est faite. Si je veux voir le résultat, je clique sur Malade backup. Ce sont des messages d'information de que j'enlève. Et j'ai ma sauvegarde ici. Ça fait 36 mégas. Elle est en ligne. La sauvegarde se fait donc sur le serveur de votre hébergeur. Si je veux récupérer la sauvegarde sur mon disque dur, je clique sur Download, pléthore de messages vont apparaître que vous ignorez. Et ici, vous avez la sauvegarde qui est en train de se faire, enfin la sauvegarde qui est en train de se télécharger, de se downloader ici. On a ici en train de se télécharger.